Ouais, ouais les gars, vous allez bien ou quoi Ça fait quelques temps que vous n'aviez pas vu cet endroit, on est au Lolo, on est au local. Ça avance, ça avance, oui, oui, oui les amis, nous sommes en plein jour d'avancée du local. Nous avons beaucoup de choses à faire aujourd'hui, j'ai également quelqu'un à vous présenter. J'ai des choses à vous montrer En fait, on est en train de faire du cable management et d'installer des trucs sur le setup. Le tout avec Alexandre qui va arriver dans quelques minutes il garde sa voiture. Et après, il y a Emma qui arrive. Emma qui est ma chef édito, qui va m'aider euh, voilà, à construire une émission, parler de choses et tout. Enfin, bref. C'est la femme à tout faire. Et pour vous montrer, ça a un petit peu avancé. Alors déjà, flow, juste pour le flow. Hein. Thomas, et c'est là où tu vois qu'on n'est pas tous... Oh, les influenceurs Instagram Qu'est-ce que vous avez de la chance Moi, quand on m'envoie un truc, on m'envoie quoi Un paquet de chips ou un casse gamer Thomas regardez on lui envoie quoi <rire> oh Thomas t'es pas là hein petite merde bah. <rire> ça va je me permets de squatter le côté de Thomas qui lui est quasi terminé moi ça avance très bien également nous avons euh, hier <rire> bon c'est pas la même chose et hein, nous avons foutu le, le câble Ethernet tout le long Enfin, nous, a... c'est Alexandre qui l'a fait, pour être honnête. Moi, moi j'ai pas fait grand-chose. Et qui arrive jusque-là. Alors, oui, il n'est pas encore totalement tendu. Ça, on verra dans un second temps, mais c'est très bien. Nous avons ramené le câble Ethernet pour que je puisse avoir Internet sur mon setup. Nous avons également fait autre chose. Regardez, nous allons sous le bureau. Et sous le bureau, hop là Tout est carré. Et on utilise également bah, ce que le bureau nous permet de faire en termes de cable management. À savoir, tout ranger dans ce côté ici, donc nous avons également ça. Donc ça, c'est une sorte de tuyau par lequel passent tous les câbles pour faire en sorte que ça rentre clean. Alors oui, c'est vrai, on, on, on dirait un collant. Hein. <rire> Certains verront une jartelle, mais là, pour le coup, c'est réellement un truc qui va permettre d'avoir un setup un peu plus clean. En tout cas, plus clean que chez moi. En plus, il y a, il y a Alexandre, bonjour monsieur. Yo, ça va je suis pas tranquille. Ouais, ça va super, ça va super. Qu'est-ce qu'on va faire nous allons commencer à installer le setup son, nous allons coller le U-Green USB, nous allons coller le câble Ethernet. On va parler du décor, il y a Emma qui va arriver, on va vous montrer des tables, <rire> et puis voilà Donc, quand on sera en live, quand je voudrais passer d'un PC à un autre... tac, tac, Parfait donc, quand le bureau sera à ma hauteur, hein, je le calmerai à ma hauteur, au lieu de devoir aller chercher dans le fond, j'aurai plus qu'à faire. Tac, tac, tac. Et là, tous les câbles qui pendouillent, on a acheté un autre truc qui n'est pas encore là aujourd'hui, mais ce petit truc, c'est ça. C'est comme ceci. Ça permet de maintenir le câble. Et nous aurons également des serflex pour pouvoir les avoir par paquet. Alors, comme ça, on est en train d'habiller des câbles. Ah, bah ouais, ouais. Ça, ça te fait ressentir comment <rire> J'ai pas non plus. Euh, je, je sais qu'il y, y a des gens dans les commentaires, ils vont dire ouais, ton cable management, euh, je sais pas quoi, c'est éclaté. Faut savoir que moi j'ai pas l'habitude. Je suis pas négatif Il ouais. faut pas être négatif comme ça. Du cable management chiant, ils le connaissent, c'est le mien <rire> chez moi. <rire> là on arrive sur de l'élite. C'est le but de cette semaine, le cable management sera pas encore parfait aujourd'hui, hein, loin de là. Mais vous voyez les prémices, c'est aussi ça le local. Et donc à l'avenir, hop, avec le machin, ça rendra.. Comme ça. Voilà, il y aura juste du coup les, les câbles, on va essayer de le mettre jusqu'en bas, tu vois. Après jusqu'en haut, ouais mais là, toute façon, on en a commandé d'autres. À oui, ça, ça va être comme ça, en haut. Ouais. Tac. Après, ça, ça va être du coup fixé là-bas, là. Pour là. laisser un petit peu de jus pour que quand tu ouais, mets ouais, la table, bah, c'est bon. Mais là, du coup, vu qu'elle est déjà montée, tu vois, après qu'on va descendre, ça va... Ouais, ça sera top. Winnie de euh, El Famoso euh... Setup son Voilà pour la table son, la table son, il y a le casque hop là, qui est connecté ici, il y a le micro qui est connecté là, puis il y a la carte son, juste ici, qui est reliée via ça. Ça permet du coup d'avoir en fait le même son sur les deux PC et d'entendre que ce soit le son de mon PC1 ou de mon PC2, mais c'est également cette table qui peut, me permettra de mettre plusieurs micros pour l'émission que j'ai envie de lancer en septembre. Quand je voudrais tout faire propre, et ben c'est via cette table de son que tout sera modulé et que tout sera propre, mais également via ce... ce zigouigoui. Maintenant que... Les câbles, etc., ça commence à prendre forme et qu'il manque certains petits euh, artifices pour que ce soit vraiment parfait. C'est euh, le moment de vous présenter une retardataire. <rire> elle est venue avec une heure de retard. Une heure, c'est honteux. Il m'en doit une, si je peux le faire, je peux leur dire ah, Bien sûr, t'as le droit. Il m'a fait poireauter une heure sous la pluie. Hein Effectivement. Une fois, je devais venir ici. J'ai été en retard, je l'ai fait attendre. Là, aujourd'hui, elle va arriver à midi. Il est 13h. On est quitte On est quitte, Ça mais va. Non, non, mais... Ça va. On arrête les bêtises Parfait. je vous présente donc Emma, euh, voilà, bonjour, c'est euh, la chef édito que j'ai choisi parmi toutes les personnes qui m'ont envoyé des candidatures. J'ai pas répondu à tout le monde, et il est vrai, c'est pas forcément une bonne chose, j'aurais dû dire aux gens si j'étais pas ok, mais parmi tous les profils que j'ai triés, ça a été celui que j'ai choisi le plus intéressant, elle est là pour euh, un stage de 6 mois. Stage de 6 mois, et elle va m'aider à la constitution de l'émission, à m'aider à faire des plannings pour mes vidéos. Et là, en ce moment, vous savez, elle m'aide à faire quoi Je m'aide à faire quoi. <rire> tu sais, le mec en mode, tu fais quoi déjà <rire> En vrai, tu m'aides pour. La table. La table Mais pourquoi ce sera cette table Ah, bah, table. Pourquoi ce sera cette table Et bah, En fait, je vous explique. Les mecs, donc derrière, vous avez l'endroit ici qui sera l'endroit des émissions. Donc euh, là, vous avez vu bah, du coup le setup perso. Là, il y a l'endroit des émissions. Ça fait cette place et cette place ce qui est assez grand et on vous avait parlé déjà des panneaux de bois etc mais avant de revenir sur les panneaux de bois et eh ben il faut savoir que pour pouvoir accueillir des gens et faire une émission il faut une table une table de qualité et là du coup madame nous a fait quelques suggestions elle a trouvé des tables et des trucs très cool est-ce que tu veux que je leur montre correctement ouais super, <rire> t'inquiète, je, je vais pas te faire porter ton ordi sur tes petits bras là, <rire> y a pas de souci. Tiens, on va du côté de Thomas, y a pas Thomas <rire> Donc au niveau des tables, qu'est-ce que Emma nous a proposé C'est des tables qui sont faites pour être émission, accueillir plusieurs personnes dessus, etc. Elle a fait des recherches et on a commencé du coup sur la première, t'inquiète ce sera intégré au montage, il y a pas de soucis, oh, ce sera okay. clean. Cette table, donc c'est une table ovale, que j'aime bien. Franchement je la trouve assez clean. La seule réserve que j'avais, je sais pas ce que tu en penses par rapport à elle, c'est que je trouve elle faisait table de réunion. Oh, bah. Tu vois ce que je veux dire C'est très classique quoi. ça se démarque ah, mais pas. C'est bien. bien vu que c'est ovale, tu vois, tu pourras vraiment mettre tout le monde, tu vois. Ouais, c'est vrai, une table cool. carrée, tu vois, genre euh... C'est vrai, on va être de côté et tout, donc là c'est bien, je crois. Mais après, le seul truc c'est quoi, c'est que Genre, le maximum au vu des micros que j'ai, c'est que C'est 4 à 5 personnes, sur des largeurs Ça peut se foutre, tu vois ce que je veux dire, genre ouais. Sur le côté du mur, plus de personnes sur le côté à droite ouais. Tu vois, genre vu que c'est un angle droit Tu peux foutre 3 personnes comme ça, 2 là Ou alors 2-2, tu vois Il y a plusieurs mix différents, tu vois, la ovale je l'aime bien Mais je sais pas si elle colle Ça allait bien avec les panneaux de bois Ouais, bah du coup, s'il y aura pas du coup de panneaux de bois Mais après c'est pas grave, bah, après mais je pense en vrai je pense que ça peut le faire Mais après voir euh, ce que tu as vu tu proposes d'autres tu vois Peut-on voir les petites <rire> Alors ça c'est la petite préférée d'Ozelle Celle là je l'aime bien Celle là je l'aime bien je trouve qu'elle ouais, envoie En fait c'est surtout ouais. C'est surtout la photo que tu as mis là, la deuxième là Genre là elle Ouais elle, la photo elle elle, cheveux, elle elle tu me l'as bien vendue elle. elle Franchement elle je l'aime bien C'est pas non plus ma préférée mais je l'aime bien Franchement Ouais je trouve qu'elle qu peut coller Après dans les autres il y a aussi intéressant Regarde mon par exemple la troisième C'est un peu plus euh... Elle me paraît petite en fait. en fait elle fait petite de ouf mais ouais Mais par contre pour podcast c'est pas mal tu vois ça. Genre si on était trois maximum serait bien Chacun aurait un côté Ouais oui. vrai, Le truc c'est que si tu mets 4 personnes Genre il y en a un il est puni tu vois Il <rire> y en a il est tout serré On dirait qu'il est là, puni Du coup c'est mec qu'il est là là Il va, euh, il va être un peu non, mais franchement, derrière. je vais pas prendre celle-là. Ouais, t'es honnête, je vais pas prendre celle-là. Comme ça, au moins, c'est next, c'est plus rapide. Celle-là Bon, alors celle-là, je. On dirait un bureau. Ouais, ouais le petit tiroir me dérange. Je <rire> l'ai écrit d'ailleurs. Ah, c'est vrai que c'est. Le petit tiroir, pas très esthétique. Hein. Ah, mais au moins, c'est bien, t'as été honnête. The final proposition, t'as pris un truc design là. Ah ouais, ah, ouais. Euh, Alors, ça, c'est ma préférée. Là tu t'es envoyé là Ça fait plein de travail de cuisine là Tu sais qu'elle est bien hein. Mais elle est jolie hein. J'aime bien elle, hein. elle est vraiment cool En vrai niveau design c'est énervé ça tu vois ah, ça, ouais. Classe. Ouais, ça, bien, ça Ouais ça j'aime bien ça Ce sera peut-être... Euh... En fait c'est même pas le design c'est le prix là hein. <rire> <rire> J'ai mis dans les Très cher <rire> C'est moi bon, qui l'ai noté <rire> En réalité franchement elle est bien Et je pense que ce sera une table peut-être euh, dans ce style Tu vois En plus il euh, y a le petit côté design Après tu vois on va pas l'avoir énormément non plus Juste un truc cool c'est bien moi par exemple j'avais souvent utilisé le screen euh, genre du podcast que je t'avais montré à l'américaine où on les voyait sur un bout de table et tout C'est ok c'est pas non plus le plus important mais je pense que ce sera une table comme ça Il y en avait une dernière je crois si je dis pas de bêtises non Ah oui là tu t'es fait plaisir hein. Là tu t'es fait plaisir hein. Mais je trouve qu'elle voit aussi hein. <rire> ah, ça, ça, ça, bah, ouais, ouais ouais ouais franchement ça va Le prix Le prix c'est donné presque 4 fois moins cher que l'autre presque Et ouais. elle est classe Franchement elle est bien Franchement ça en vaut. Hein je, ouais, la... je pense que c'est la mieux en vrai Longueur 1m80, largeur 90 donc t'es assez large tu peux accueillir beaucoup mmh. de personnes et tout C'est un bon compromis entre le design tu vois et, euh, et la place Dites-moi laquelle vous préférez en commentaire, mais euh, je me laisserai influencer parce que vous avez voté. Mais ce n'est pas tout, parce qu'on vous avait parlé des panneaux de bois. Sachez que maintenant, on a peut-être décidé de changer la chose. Donc, retour ici. Vous vous rappelez, je vous avais parlé euh, de panneaux de bois ici, qui seraient interchangeables et sur lesquels on pourrait foutre... Euh, des éléments de décor, par exemple un panneau de bois Radio Street, un panneau de bois de la nouvelle émission, et ainsi de suite. C'est un pote qui m'a dit pourquoi me casser la tête avec des panneaux de bois qui seraient encombrants, qui prendraient de la place et qu'il faudrait désinstaller et réinstaller quand je pourrais éventuellement mettre du fond vert et un décor intégré au fond vert. Je sais, certains vont se dire, what the fuck, quelle est cette idée Par exemple, je sais que Squeezie en utilise, mais regardez cet extrait. Par exemple, cet extrait, c'est hors-jeu, l'émission de foot que je fais. Et sur hors-jeu, nous avons un fond vert avec un décor qui change au fur et à mesure de l'émission. Donc par exemple, quand on parle de Manchester City, Chelsea, finale de LDC, le décor s'adapte, quand on parle d'un autre sujet, le décor s'adapte, et ainsi de suite. Je me dis que si on met deux grands fonds verts avec des lumières, etc, machin, peut-être même la table et des éléments de décor physique, et que derrière le fond vert, du coup, on intègre euh, le décor qui serait changeant et qui pourrait être update selon les émissions, et dans ce cas-là, il va falloir que je trouve un bon VFX, tu vois, un bon mec euh, qui créerait ces décors, donc un décor dédié Radio Street, un décor dédié nouvelle émission, et ainsi de suite. Bah, ça peut être vraiment clean, moins encombrant, et surtout, ça pourrait s'update dans le temps assez facilement, selon le thème de l'émission. Imaginons, on fait, par exemple, je dis une connerie, 31 octobre prochain, euh, Radio Street spécial Halloween, bah, le décor Radio Street spécial Halloween, au lieu d'aller faire des tours de magasin et d'aller acheter des machins et foutre sur des panneaux de bois, bah je peux recontacter le mec et faire, eh bah écoute, la scène Radio Street, tu la mets un peu euh, délire Halloween et ça rendrait bien. Le fond vert, je sais que c'est un exercice qui peut être un peu chaud parce que si c'est mal fait, si c'est mal fait, franchement, ça, ça a un peu de la sale gueule, mais si c'est bien branlé, je me dis que ça pourrait être bien Assez cool et euh, beaucoup plus pratique, beaucoup plus changeant, beaucoup plus euh, sympa. Tout en ayant toujours, je pense, un panneau de bois pour euh, les vidéos cette fois. Donc par exemple, les head story les trucs comme ça, effectivement, vu que je parle debout, avoir derrière moi un panneau de bois avec des éléments de décor, machin, etc., ça peut être cool. du hey, Dupont et Dupont là! Je vois, vous en entendez bien, hein, vous croyez que je vous entends pas. Je tourne une vidéo, vous parlez. Non, dit, là, non <rire> je rigole, je rigole. Je mets des pressions, <rire> Je leur ai expliqué tout sur le fond vert. Euh, vous, quel était votre sentiment par rapport au fond vert Je sais que moi au début, elle était pas chaude. Avant que je lui montre l'extrait, où, où elle a ensuite capté la chose... T'en penses quoi, vu que c'était ton idée, le panneau de bois Bah les panneaux de bois, du coup, moi je en fait, en gros, le fond vert, je pensais ça au tout début. Mmh. Le problème, c'était au niveau de l'immersion. C'est-à-dire que quand tu vas faire par exemple, une Z story, avoir un... Un fond assez sombre et tout, ça permet vraiment de pouvoir avoir un, un mood tu vois Alors c'est ce que j'expliquais, on peut toujours prendre un panneau de bois mais pour les vidéos Ouais. Et pour donc, les émissions, à avoir les fonds verts. Ouais, ouais, ouais, ouais. Donc voilà, après, du coup, toi, tu m'as dit que ça te dérangeait pas. Ouais. En vrai, ça va être lourd, c'est grave ouais. possible. Le but, quand c'est un fond vert, c'est d'avoir du coup le moins d'ombre possible. C'est par contre avec ton nombre et tout. Mmh. Donc, ça, ça disparaisse. Pour vraiment, ça soit vraiment très incrusté. Je vois. Voilà. Emma, t'en penses quoi, toi, en vrai Moi, je le sentais pas au début. Pizza, tu m'as montré un résultat. Et franchement, ça m'a bluffé. Et je pense que c'est limite mieux parce que c'est tellement modulable. Voilà. Donc, tu peux faire des décors qui vont. C'est ça C'est genre disais imaginons par exemple on fait un radio street spécial euh, Halloween ou une émission ouais. avec un thème foot non. ou n'importe, genre je sais rien, ben, tu peux totalement changer les éléments, contacter le VFX, lui dire ouais bah vas-y fais une loot de modif, ouais. etc. Tu payes et puis après euh, t'es bien. Le seul truc que je vais devoir faire, et peut-être dans les commentaires vous avez des idées, je sais pas si on va peindre le mur en vert ou si on va foutre des fonds verts. Euh, voilà. vert. Après t'as fond fond <rire> <d 'accord. rire> des, des rats soit tu fixes, euh, ouais. soit au plafond, soit à la balle. Tac, tu tires, hop, tu tires. Donc soit des radios au plafond qui peuvent tirer. Ouais, tu peux même changer de couleur aussi. Ouais. Tu vois, par exemple, si t'as un podcast, t'as pas forcément besoin d'avoir un fond euh, exceptionnel, tu vois. Tu mets un fond noir ou bleu marine. Tac, tu tires, hop. Et dernière chose, le décor perso. Cette semaine, on fait les câbles. Ça, c'est important, les câbles, etc. Machin. La semaine prochaine, on se met sur le décor perso, là, du coin de euh, stream. Un élément qui va être dedans, ce sera ça. Ça c'est un truc que j'ai reçu euh, à mon anniversaire. Donc c'est un tableau peint, ça rappelle un peu euh, des choses que j'avais par exemple chez moi. J'ai également chez moi un autre truc que j'ai jamais utilisé mais que j'avais reçu euh, gratuitement, j'avais de la chance. C'était des, euh, des, des canvases. Et donc en gros c'est des carrés de lumière comme ça. Ouais. J'en ai une vingtaine. Donc, je peux foutre une ah ouais. sorte de forme avec des lumières qui changent, etc. Machin, trop cool. Ah, c'est Nano là. Oui, exactement. Euh, Nano euh, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais ça, ça, ça, ça a tout changé. Ça, tu ah, pas dit, ça. ah, je sais que je l'ai pas dit. En fait, c'est resté dans un sac pendant un an. Et ensuite, faudrait que je vois, parce que regardez, je vais vous montrer. Ça, ça a changé ma vie, les mecs. Je l'ai acheté euh, et je l'ai même chez moi maintenant. Vous voyez cette petite barre. Vous vous dites, bah c'est rien, bah cette barre en fait, elle fait que je mets la caméra dessus là, là, et en fait ça évite de mettre un trépied qui prend beaucoup de place alors que la barre, elle a juste à accueillir la caméra et ensuite je peux la me foutre dans l'angle. Et en gros, l'angle idéal, pour moi, je vous, le, je vous le singe un peu de cette manière. Hein. donc En gros, j'aimerais qu'on voit les deux côtés, tu vois, donc, comme ça, ça. voilà, c'est ça. Donc en gros, j'aimerais qu'on voit la droite et la gauche, tu vois, et moi je suis dans le coin. Et là, les nano eux, on pourrait les foutre là, tu vois, peut-être pour foutre ouais. des lumières, machin. Un petit tableau à gauche, un truc à droite, quelque chose qui ressemble. Ça, c'est le coin de Zach. Un peu puni on dirait, mais <rire> c'est le coin. Donc ça, c'est l'idée du décor. Et le décor, on s'y met. Il bah, y a des petites idées ou. Bah, j'ai les nanolithes, j'ai ouais. le tableau. Pour le reste, j'ai pas encore spécialement okay. d'idées. On, okay. on peut craquer, foutre des néons, j'en sais bah, rien, on va réfléchir. Mais moi, franchement, je vois bien un truc très coloré et tout. Ah, ouais, que... je suis d'accord. Et ben bah, écoutez, je pense qu'on vous a présenté beaucoup de choses aujourd'hui. Le local avance, il sera prêt de toute façon pour la rentrée à coup sûr. On se presse pas, c'est l'été, tranquille. Pas besoin de lancer des streams tout de suite, alors c'est pas totalement prêt. Petit à petit, les choses se font. J'espère que cette série vous plaît toujours autant. Et on vous dit à la prochaine, vous allez dire bonjour. bonjour, bonjour. Bye -bye. Bisous. Bye -bye.